Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le tarot des cinq soleils. Alors, on y va là pour une nouvelle vidéo euh, dans la série euh, Le tarot de Marseille à la lumière du tarot des cinq soleils. Et oui, on va faire parler le tarot de Marseille maintenant. Voilà. Hein? On va y aller à fond, à fond, à fond avec la carte 13. C'est une carte qui est vraiment ouh, très énigmatique et qui fait peur hein, quand on l'a. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte 13-là Eh bien, on va regarder un peu plus près. Je vais juste vous... Vous avez vu, hein, Je fait tout de suite un, un plan rapproché sur les cartes et après, euh, je vous expliquerai. D'accord Alors, là, on a la, la 13e euh, carte, donc, euh, pour pas plus, qui s'appelle la mort. Donc, il met bien le chiffre 13 parce que c'est la treizième carte. Ça, maintenant, vous le savez, qui est en relation avec la treizième lettre. Voilà, euh, c'est tout. Qu'est-ce qu'il met d'autre Il met, il met euh, on voit un squelette, euh, il fauche et tout, enfin bref, vous connaissez cette image, hein, euh, disons du faucheur ou de la faucheuse ou de l'image de la mort qui arrive comme ça euh, en forme de squelette. Bien, et il marque sur le côté euh, que c'est une lettre mère. Bien, alors... Très, très bien. Je fais un retour, là, à nouveau sur Papus avec euh, la première carte. Hein? Et euh, on voyait que la première carte, il avait marqué également que c'est une lettre mère. Bien, euh, donc là, euh, dessous, il a dit ce que c'était que cette lettre mère. Alors, cette lettre mère, il a marqué dessous... « Centre du ciel, visible et invisible ». Bon, ça nous dit pas quel élément c'est. Hein? Il y a quatre éléments qui sont le feu, l'air pour les masculins, la terre et l'eau pour les féminins. C'est quoi Qu'est-ce qu'il a mis dessous Rien du tout. « Centre du ciel ». L'être-mère ici, pour la treizième carte, même pas. Voilà. Alors, c'est pas qu'on veut rester, disons, énigmatique, on a vu qu'il s'était trompé plusieurs fois, c'est qu'il tout simplement, il a sorti, je suis désolée de le dire, un, un tarot qui est euh, n'importe quoi. Voilà, je suis désolée, c'est du n'importe quoi. Bien, c'est pour ça que de toutes les façons, rien n'a été fixé, hein, parce que des maîtres ont dit « je détiens la vérité » et tout, sans jamais rien démontrer. Voilà, mais maintenant, ce n'est plus possible Hein, de, de, de faire comme ça des tours de manche Alors, désolé, l'être-mère, évidemment que c'est juste pour la e carte. L'être-mère, évidemment que c'est juste pour la première carte. Mais ni une carte ni l'autre, je le répète, nous dit quel est cet élément. Voilà, on est dans n'importe quoi. Alors, il a nommé la mort, il a carrément nommé la mort. Très bien. Euh, si ça m'intéresse de nommer une carte, il faut qu'il nous dise pourquoi il l'a nommé comme ça. Bien, il n'en parle pas, enfin, après ça fait vraiment des tas de choses. Là, maintenant, on va, Maintenant, on a fini ici, on y reviendra plus tard. On va ici euh, vers euh, le tarot euh, de Marseille. Où je le regrette, ils ont continué d'utiliser les chiffres romains, comme je vous l'ai dit, et ça, c'est pas possible. Bien. C'est vraiment les chiffres arabes qu'il faut. Hein. Euh, je sais que ça bouleverse énormément de gens, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Ensuite, euh, il n'a pas nommé la carte, ce qui fait qu'en réalité, il a, gardé, il a gardé, disons, il s'est réservé cette, cette fenêtre de Arcane sans nom. Donc, la carte n'est pas nommée, là. Eh bien, c'est un point excellent, ça, pour le tarot de Marseille, pour nous faire comprendre quelle est cette carte et avec quoi elle va. Hmm? Voilà. Et, mais ça, on le découvrira beaucoup plus loin. Donc, là, je n'en parle pas, mais ça, c'est un bon point. Effectivement, euh, cette carte ne devait pas être nommée euh, dans le quiz. C'était fait express, c'est un rébut, je vous le répète, le tarot de Marseille, c'est un rébut. Et plus on le laissait, disons, à l'original, plus on avait des chances réelles de trouver ce qu'il voulait dire. Donc, bravo, il ne l'a pas touché. Bon, moi, vous avez, je, moi, je suis juste à côté, donc, où j'ai mis la faucheuse, parce que, bon, ça correspond, disons, à, ben, effectivement, à la faucheuse. Il n'y a pas beaucoup, disons, de... Euh, c'est une évidence de toutes les façons, et après, il faudrait, faut aller chercher, disons, dans le tout simplement dans un certain symbolisme, mais euh, voilà. Alors, euh, mais on, on s'intéresse là, au tarot de Marseille. On voit qu'il y a un pied qui est carrément euh, enterré, et on voit un autre pied qui marche carrément sur une tête, donc quelque part, euh, il, il peut... Voilà, ça fait bizarre. Hein. Il s'enfonce dans le sol et il se relève. La faux, disons quelque part, coupe les mains, coupe les pieds, coupe les têtes, coupe tout. Voilà. Wow. Alors on verra ça tout à l'heure. Euh, je vais faire maintenant un petit travelling arrière et puis je vais me remettre derrière, devant ce bureau. Pardon, pas derrière, devant ce bureau. Ce tableau, <rire> euh, mois alors. Hein. <rire> alors voilà, je vous disais qu'il y avait quatre éléments. Hein? Voilà, les quatre éléments. Alors les éléments, là, ils ne sont absolument pas marqués. Euh, donc on ne sait pas ce que ça veut dire tout simplement. On voit juste, disons, qu'il y a un effet euh, d'avertissement, de mort où les têtes vont tomber. Tel que c'est écrit ici, naturellement je peux vous dire que ça fait partie d'une... C'est toujours, disons, le fameux livre d'images et tout, où dessous, on a une prophétie. Hein? Voilà. Donc, c'est logique hein? que ça revienne comme ça, avec la faux ensanglantée, parce qu'effectivement, cette, cette lame-là, représente, disons, sur un domaine prophétique... Que j'aborde pas ici. J'ai fait un petit clin d'œil. Voilà, je fais un petit clin d'œil de temps en temps, mais je veux pas m'attarder sur toutes les cartes comme ça. Donc, ne vous faites pas non plus de soucis. Ce n'est pas, disons, un décapitage, une fin absolue, quoi que ce soit. On ira regarder beaucoup plus en avant tout à l'heure. Hein? Voilà. Alors, moi, j'ai tout de suite marqué là. J'ai regardé, disons, sur le dictionnaire. Euh, des symboles, à la page 651, ça je le marque, comme ça au moins je marque mes références, si vous avez envie d'aller le voir, euh, voilà, euh, c'est ici, donc euh, sur le dictionnaire des symboles concernant cette carte, donc elle est appelée la mort ou le faucheur, bon, et euh, cette, ces cartes donc, euh, ils disent, euh, l'arcane la, la, 13, donc faucheur ou nord, enfin on dit comme on veut, euh, correspond à la maison astrologique numéro 1. C'est-à-dire la maison astrologique numéro 1 sur l'horoscope, sur, le, le, le, sur, le, sur euh, le, les douze signes du zodiaque sur les douze maisons et tout, ça correspondrait, disons, à la maison du bélier. Là où on fonce. Vous voyez ce que je veux dire Alors, on prend un départ. Alors, euh, pourquoi eh bien, je vais vous dire d'où ils ont fait cette erreur grossière. <rire> Alors, maison astrologique numéro 1. Alors, regardez voir qu'est-ce que ça veut dire le 1. Moi, vous savez que je vous traduis euh, ça en numérique. Alors, on ne va pas y aller, faites-moi confiance si vous voulez bien. Le 1, l'unité, voilà, se traduit par 1. Plus 8 plus 4 égale 13. Eh ben voilà, ils sont dit 1, hein, c'est 13. Eh ben le 1 et le 13, la maison 1, euh, comme la carte 1, comme la, la, la, la carte 13. Allez, pof, on va tout mettre ça dans la maison, disons, astrologique numéro 1. Vous vous imaginez un petit peu? Voilà, euh, est, on, on a une espèce de commode comme ça, douce tiroirs, et puis on balance n'importe quoi et tout, et à la fin, ça fait un bazar inimaginable. Et je suis désolée, mais les gens, ils apprennent là-dessus. hein. Quand même, ce sont des gens qui donnent des bases, qui donnent des bases, disons, de comment marche le tarot et ce qu'il veut dire. Euh, je sais pas. Donc, là, vous avez vu ce que je voulais dire concernant, disons, le fameux 13 et le, ma, le fameux 1. Voilà, c'est une confusion. Lorsqu'on écrit un 1, si on utilise trois lettres, traduites numériquement par 1, plus 8, plus 4, 13. Bien, maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. On va traduire le mot « amour ». Hein? Voilà, parce qu'ils sont liés tous les deux. Ils sont toujours liés. Amour en numérique. Alors, tenez-vous bien, ça fait 1 plus 5 plus 2 plus 5. C'est égal à 13. Également, vous voyez, hein et eh bien, ça, 1 et 13, ça veut dire tout simplement l'unité, l'amour rester dans... Pas s'éclater pas s'éclater, pas disperser, pas dire, comme montre, disons, cette carte, ou c'est n'importe quoi. Allez, on coupe une tête, on balance là, on fait ci, on fait ça. Bref, c'est du désordre. Et le désordre amène, disons, à la dispersion qui est contre l'esprit de l'unité. Qui dit dispersion dit affolement. Et quand on a un affolement, on a peur Hein, et donc quelque part, il y a quelque chose d'inquiétant euh, qui arrive là, où presque on, on, on craint pour sa sécurité. Voilà, tout simplement. Hein, donc c'est un petit message comme ça qui devait rebondir, hein, qui devait tout simplement rebondir. Alors, euh, un pied enterré, un pied levé. Hein, un pied enterré, un pied levé. Qu'est-ce qu'on fait quand on va ça Eh ben on marche, on avance. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait en avance C'est le cycle de la vie. Hein? Tout simplement. Voilà. Alors, je vais traduire euh, cycle de la vie, donc de la mort. On est d'accord Alors, regardez bien. La vie, c'est 18. La mort, je vous traduis toujours ça, ça fait 440. Hein? Donc... Si j'additionne ces deux nombres numériques, hein, ça me fait 458 qui me rend à 17. 17, vous savez ce que c'est <rire> C'est mignon, ça Eh ben figurez-vous que ça correspond à la planète Vénus Hein Oui, oui, oui, oui, mais c'est hein. Et quand on réduit, donc... Le 17 de 7 plus 1, eh ben, ça fait 8. et ben, qu'est-ce que c'est que le 8? C'est le cycle de l'infini. Alors, l'infini amour, le cycle infini, hein, où on doit naturellement se rassembler et comprendre certaines choses pour qu'on puisse rester, euh, euh, dans l'unité et comprendre, disons, le fonctionnement, disons, de la vie. Voilà, le cycle perpétuel, ah oui, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là, sans aller plus loin Oui, c'est vrai que le, donc le 13, là, je vous avais dit que c'était donc réduit à amour, quand, quand on fait le numérique, et que le 1, quelque part, on pouvait dire que c'était l'unité, on pouvait dire que c'est relié, que c'est unir, que c'est rassembler, hein mais voilà, donc il euh, y a des, il y a un message vraiment d'unité, hein, là, qui se, se, se passe, d entre, entre la, le ciel et la terre également, hein, ne pas dire que le ciel il est là et la terre elle est là, ça c'est pour dissocier, ça c'est pas l'unité, voilà, et bien mes amis, voilà pour l'arcane sans nom, euh, donc du, du, tarot de, du tarot de Marseille, hein, tout simplement. J'espère que vous avez appris deux trois petits trucs, vous avez calé deux trois petites choses. Et que on reverra un peu plus loin euh, la carte de la faucheuse parce que je devrais l'associer à une autre carte plus loin, très énigmatique. Hein, puisque c'est la dernière carte. Hein. Euh, donc, du tarot de Marseille, qui porte quoi C'est pas de numéro. C'est rigolo, hein Un, pas de nom, l'autre, pas de numéro. Elles vont ensemble, mes amis. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire comme ça. Bien, alors, je vous quitte, je vous like, je vous remercie. De votre présence. Et puis, laissez des commentaires. Hein? Clac, clac, clac, clac. Au revoir. Hein? Et à bientôt pour l'arcane numéro 14. Et ça sera la tempérance. Au revoir.